87 en France Gémeaux Pizza Numéro de sécu, ça existe encore Ah oui, oui, oui. Ah bah vous êtes drôle hein. Et la date d'expiration, juillet 2020. Ma profession Eh ben j'en ai plusieurs en fait. Et ça rentre Ah, oui oui, je comprends la loi de la case unique. Hein. Bah mettez artiste. Hein. Ah non, mettez troubadour islamo-gauchiste. Des précisions. Ah bah faut savoir quoi, dans combien de cases <rire> euh, Des mots-clés. Des hashtags quoi. Euh, vidéo, YouTube, actualité, humour politique, écologie, véganisme, engagement, révolutionnaire. Vous avez réussi à tout noter Oui, hein, parce que j'ai pas envie de répéter en fait. Ah, et rajouter sexe aussi. Ça fonctionne toujours et j'adore ça. Oh bah deux fois par semaine en moyenne, vers 18h30. Oui, parce qu'avant il y a très peu de monde de dispo, puis après tout le monde est fatigué. Pourquoi pas plus souvent bah Parce que ça demande beaucoup de préparation, d'énergie, c'est du travail, vous savez. Ah, et puis il faut être chaud, faut être motivé, concentré, des heures durant et consécutives. Hein. La tête dans le. les doigts sur le. Je le, le. veux dire qu'après ça, je suis complètement vidé sur les rotules. Hein. Oui, c'est ça, vidéaste, ça me va aussi. Bientôt 6000, oui, oui. Ah, c'est déjà une grande famille, hein. Et qui s'agrandit tous les jours un peu plus, hein. Oui. Oui, je n'oublie pas, non. Non, non, je, je leur dis. Oui, s'abonner, commenter, partager, euh, activer la cloche de notification, tout ça, oui, je, je leur dis. La YouTube quoi Monnaie <rire> Non, non, on va rester sur le RSA pour l'instant, hein, je crois que, ouais, ouais. Bon, bah, à dans 30 jours, hein, pour la prochaine actu. Ouais, salut, Polo. Euh, je veux dire euh, au revoir, monsieur Pôle emploi.